Mon âme soupira Près de toi et mon esprit En moi te cherche. Et toi seul le désir De mon cœur et je dis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 fonder ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire.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 ma force du roc qui j'ai fondé ma vie toi seul le désir de mon cœur et je, je suis et je vis vous adoré, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Et toi seul. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Oh, il est trois fois Saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint, est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux.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 Éternel désormais, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, éternel désormais, tu es saint, saint, saint. Nous bénissons, nous bénissons l'Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. Nous sommes dans le sixième mois de l'année. Nous remercions le Seigneur pour le sixième mois de l'année. Le Seigneur qui nous a fait venir jusqu'au sixième mois est capable de nous faire traverser encore six mois de l'année. Et nous remercions le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tout, de chaque adorateur, chaque adoratrice. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous ceux qui conduisent, ceux qui conduisent. Nous remercions le Seigneur pour tous les messages que le Seigneur... Entre, nous diffusent, nous donnent à travers nos frères et nos soeurs. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité. Nous voulons remercier le Seigneur pour notre pays. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun. Nous voulons remercier le Seigneur pour nos différentes communautés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Seigneur, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Papa Yahweh merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. C'est pas à cause de toi, c'est pas ton amour, Seigneur, que nous pouvons nous déplacer, nous pouvons nous mouvoir, Seigneur, c'est pas ta grâce. Oh Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies. Merci pour la vie, nous te célébrons, nous te magnifions Nous t'exaltons, louange à toi, puissance à toi Adoration à toi, adoration à toi Adoration Ah Jésus Il mérite L'adoration Adoration Adoration a Jésus, il mérite l'adoration. Honneur et gloire. À Jésus, il mérite honneur et gloire. L'élevation à Jésus, il mérite l'élévation. Il est le tuton, l'amour est grand. Il est le Dieu temps la puissance est grand. Ce qu'il a fait pour nous à Golgotha est si grand qui mérite l'adoration. Ce qu'il a fait pour nous à Golgotha est si grand qui mérite l'adoration. Ce qu'il a fait pour nous à Golgotha, est si grand qu'il mérite l'adoration. Oh Seigneur, ce soir encore, nous venons à toi. Nous nous humilions devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Seigneur, à cause du sang de Jésus, par le sang de l'agneau, tu as fait de nous la justice de Dieu, nous sommes devenus la justice de Dieu. Seigneur, ce soir encore, nous te bénissons. Merci pour ton sang qui parle fort. Merci pour ton sang qui dit des choses excellentes. Merci pour ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Ce soir... J'évoque le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps. J'évoque le sang de Jésus Christ, hein? au nom de Jésus sur chacun de nous. Au nom de Jésus, le sang de Jésus Christ sur ce moment de prière. Le sang de Jésus sur notre plateforme. Le sang de Jésus sur la maison de chacun d'entre nous. Le sang de Jésus sur les activités de chacun d'entre nous. Le sang de Jésus sur nos enfants. Le sang de Jésus sur nos véhicules. Le sang de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Jésus a été blessé pour nos péchés. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui Et par ses blessures nous sommes sauvés. Nous sommes guéris Nous sommes sauvés Par la mort et la résurrection de Jésus Nous sommes sauvés Seigneur reçois la gloire Papa reçois la gloire Éternel reçois la gloire Saint-Esprit, merci Oh, saint esprit, nous avons besoin de toi. Merci ce soir encore. Viens nous, viens te céder à travers nous. Ce soir encore, viens glorifier Jésus. Ce soir encore, viens, viens répandre la pensée du Seigneur. Viens nous communiquer la pensée de Dieu pour nous, pour les adorateurs, les adoratrices. Saint-Esprit, saint esprit, nous nous soumettons à toi. saint esprit, nous nous abandonnons à toi. Rebo soto robo robo soto nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne savons même pas prier sans toi. Oh, cet esprit prend le contrôle. Nous ne savons même pas lire la Bible sans toi. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible sans toi. Cet esprit prend le contrôle. Cet esprit prend le contrôle. Cet esprit prend le contrôle. Cet prend le contrôle. Cet prend le contrôle. Seigneur, cet esprit... Que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs. Que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs. Que la parole de Dieu soit une lumière à nos pieds. Au nom de Jésus. Que ta parole soit une lumière sur nos sentiers. Une lampe à nos pieds. Oh, que ta parole nous illumine. Que ta parole nous éclaire ce soir. Que ta parole nous éclaire ce soir. Shekarabaparamakaskandoro Yekete korobo sorobo soto robo shi kete korima ka raba kaya ba korobo soto robo robo sata maske ndere ba bara kete korobo sota raba bara makase kende ba korobo soto merci Seigneur merci Jésus adoration à toi louange à toi oh raba saka korobo santa raba koya yé kete korobo santa raba bara makori ma ka yé korobo santa raba korima ka ba korobo sota je vis d'une vie Qui ne peut mourir Car Jésus la vie éternelle Habite dans mon cœur Et le fait refleurir En une éclosion immortelle Mon cœur est heureux Sous en moi le désert refleurit, mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit, alléluia. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu, en moi le désert refleurit. Alléluia, mon cœur est heureux, sous le regard de Dieu, mon être entier Alléluia, je veux remercier le Seigneur pour cette semaine qui est une grande semaine, une semaine de victoire, et je veux souhaiter une bonne fête à tous les moments, vous êtes des femmes distinguées, vous les femmes qui craignez l'éternel, vous êtes des femmes distinguées, vous êtes des femmes, vous serez, vous êtes célébrées. La Bible c'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée. Alléluia, c'est elle qui sera valorisée. C'est la femme qui craint l'éternel qui sera célébrée. Rebo sakaya Borobo Je déclare pour toutes les femmes de cette plateforme. Au nom de Jésus, la grâce multipliée. La grâce multipliée. L'abondance de Dieu. La bonne santé. La longévité. La réussite de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Hein. Pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Pour toutes les femmes seules, Seigneur la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, que ton amour nous environne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus-Christ, hein, pour toutes les femmes pour qui cette, cette journée, est journée est une journée de, de, de, de, de peine, de tristesse, Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu Souviens-toi de tes enfants au nom de Jésus Souviens-toi de tes filles au nom de Jésus Christ hein. Que l'honneur et la gloire te soient rendus Seigneur Seigneur je bénis chaque soeur Je bénis chaque femme de cette plateforme Au nom de Jésus Tous les hommes de cette plateforme sont bénis au nom de Jésus Christ hein. Seigneur merci pour ta fidélité Merci pour ton amour Merci pour tous les messages que tu nous as donnés depuis ce lundi Oh Seigneur tu as utilisé puissamment ta servante Emma Oh Seigneur pour nous faire du bien Pour nous montrer que tu es le Dieu de toutes les victoires. Toi, tu as utilisé puissamment ta servante Marie oh Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons pour la restitution au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, oh Dieu, ton, ton temps est à notre heure est arrivée. Notre heure a sonné, Seigneur. Tu nous apportes les messages, Seigneur, pour nous préparer. Oh Seigneur, nous te dis merci. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Béni sois-tu, Seigneur. J'espère que vous me recevez parce que je ne vois aucun commentaire. Donc, j'espère que vous me recevez. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous, nous, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à Nafi. Nafi. Nafi. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alléluia, je sais que cette journée a été une journée enrichissante, je sais que cette journée a été une journée pleine, remplie de joie, remplie de bonheur pour toi, parce que le Seigneur s'est manifesté puissamment, parce que le monde entier, l'univers s'est rappelé de toi, les anges ont chanté pour toi, Alléluia, Seigneur, je te remercie pour ta servante, bénissons la fille, une parole de bénédiction, je ne vois aucun commentaire, mais même une de bénédiction pour Nafi au nom de Jésus-Christ. Nafi, que le Seigneur te bénisse. Nafi, que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi. Nafi, que la main de Dieu rejoigne ta main pour te conduire. Alléluia. Nafi. Que cette Seigneur te rassasie de jour. Nafi, que le Seigneur te compte de tout sort de grâce, de tout sort de faveur. Au nom de Jésus. Nafi, que tout ce qui t'a été impossible te devient possible. Au nom de Jésus-Christ. Nafi. Le Dieu que tu sais de tout ton cœur, il est fidèle pour relever ta tête. Il est fidèle pour marcher avec toi. Il est fidèle. Il est fidèle pour te récompenser. Alléluia. Il est fidèle pour te faire accomplir ta destinée. Il est fidèle pour te bénir, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons. Alléluia. Nous sommes heureuses d'être tes soeurs adoratrices. Nous sommes heureuses et nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Tu as une source de bénédiction pour nous. Nous te bénissons toutes les fois où tu, tu, es, tu es toujours connecté. Que le Seigneur en retour, que le Seigneur en retour te localise, que le Seigneur en retour te comble. Hein, au nom de Jésus-Christ. Hein. Que, que tout le plan de Satan contre ta vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Hein? Nafi, tu es élevé au nom de Jésus. Nafi, le bonheur, la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Nafi, les a ordonné la bénédiction de ta vie dans tout ce que tu entreprendras. Nafi, tu es la tête dans la queue, tu es toujours au jamais en bas, au nom de Jésus-Christ. Hein? Nafi, le sang de Jésus-Christ te couvre. Hein? Je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Que cette nouvelle année soit riche en, en de nouvelles opportunités soit riche hein, en de nouvelles portes qui s'ouvrent pour toi que cette nouvelle année soit riche en de nouvelles faveurs au nom de jésus christ hein. merci seigneur merci seigneur pour la vie de ta servante ma fille merci seigneur pour ce 2 juin 2000, 2021 qui marque le démarrage, Seigneur, d'une vie glorieuse, d'une vie merveilleuse, d'une vie victorieuse. Au nom de Jésus, cet esprit, tu approfondis sa communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit, tu l'utilises puissamment. Partout, elle est, elle est un canal de bénédiction. Seigneur, elle, tu mets dans sa bouche la parole qu'il faut pour ceux qui ont le cœur brisé. Tu mets dans sa bouche la parole qu'il faut, une parole qui encourage, une parole qui délivre, une parole qui guérit. Au nom de Jésus, tu tu oins sa bouche, au nom de Jésus, pas toi, va Seigneur, au nom de Jésus, tu utilises comme un canal de bénédiction. Nafi, nous, tu es béni, nous te souhaitons encore une joyeuse anniversaire, que le Seigneur te bénisse abondamment, rejouis-toi dans le Dieu de ton salut, il est tout pour toi, il est ton berger, il est ton avocat, il est ton pourvoyeur, il est ton défenseur, il est ton papa. La Bible dit si méchant que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. À combien plus raison Dieu le Père ne donnera-t-il pas de bonnes choses à celui qui les lui demande. Nafi, au nom de Jésus-Christ, reçois une bonne nouvelle année, un nouvel âge. Reçois un bon nouvel âge, reçois une bonne situation sociale, au nom de Jésus. Reçois une bonne une bonne communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nafi, reçois de bonnes de bonnes portes ouvertes pour toi, au nom de Jésus. Reçois la bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Hein? Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Hein? Joyeux anniversaire, Nafi. So la Bible dit, c'est la femme qui craint l'éternel qui sera célébrée. Et je sais que tu crains l'éternel. Tu es loué au nom de Jésus. Tu es célébré au nom de Jésus. Je t'encourage à, à t'accrocher davantage au Seigneur. Je t'encourage à, à, à t'accrocher davantage au Seigneur. Oh, alléluia. Parce que le Seigneur est fidèle. Il est le, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour la couronne de vie. Merci Seigneur, parce que tu as couronné la vie de grâce et de miséricorde. Tu as couronné la vie de grâce et de miséricorde. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie. Je suis heureuse. Je suis heureuse pour cette journée, c'est un privilège pour moi de m'approcher de toi, d'être de, de de, connecté avec vous. Vous êtes, vous êtes des personnes merveilleuses, vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez le Seigneur. Je suis heureux, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire un passage dans 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Théorie chapitre 6, verset 1 au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez. Et l'un d'eux dit, tu Et l'un d'eux dit « Consent à venir avec tes serviteurs ?» Il répondit « J'irai » et il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Nous avons lu 2 rois, chapitre 6, verset 1 au verset 7. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. La Bible, dit la, la, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'il ne peut à deux tranchants. pénétrante jusqu'à partager Amen. et esprit, jointure, moi, Oh Seigneur, elle nos sentiments. Seigneur, que ta parole nous apporte la vie ce soir. Que ta parole nous éclaire ce soir. Que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, voici une histoire... Une histoire d'expansion. Une histoire où les fils, la Bible dit les fils des prophètes, dit à Élisée. C'est comme s'ils si, euh, se retrouvaient dans une école biblique. Dans une école biblique. Et ils ont, ils ont fait un constat. Ils ont dit au verset 1, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Les, les, les, les prophètes, les fils des prophètes ne voulaient pas quitter Élisée. Mais ils se multipliaient plutôt parce qu'il y avait plusieurs fils des prophètes et le lieu était devenu étroit. Et y allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacune une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée a donné son approbation. Élisée a dit « Allez, allez ». C'est-à-dire que quand il dit « Allez », ça veut dire « Sans moi, vous pouvez partir, je suis d'accord pour votre projet. » Et c'est Élisée, l'homme, le dépositaire de la puissance de Dieu. Élisée était l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. Et l'un d'eux dit « Consent à venir avec tes serviteurs. » Et il répondit « J'irai. » Quand je vois cette expression « J'irai », ça me rappelle Jésus devant le centenier. La Bible dit qu'un centenier est venu voir Jésus lui a dit, mon serviteur est malade couché à la maison. Et Jésus lui a dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenaire a dit, non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus était très impressionné de la foi de ce centenier. Donc ici revenons à notre test de base, 2 rois verset chapitre 6. Au verset 3, la Bible dit L'un d'eux dit, Consens à venir avec tes serviteurs, et répondit, J'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fait tomba dans l'eau. Le fait de la hache tomba dans l'eau. Et il s'écria Ah, mon Seigneur, elle était empruntée. Amen. Voici une situation où les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui ont soif pour s'asseoir au pied du maître, des gens qui, qui ont soif pour rester auprès, au pied de l'homme que le Seigneur a consacré, a mandaté, ils ont décidé d'élargir l'espace de leur tente. Ils ont décidé, ils ont décidé de se répandre. Ils ont décidé, ils sont arrivés, c'était l'heure de leur expansion. Alléluia. C'était l'heure de leur expansion. Et ils ont dit, il faut qu'on élargisse notre territoire. Il faut qu'on passe à un niveau plus élevé. Alléluia. Il faut qu'on passe à, à... Il faut qu'on puisse avoir une autre vision. Une autre vision plus élevée de notre ministère. De, notre, de, nos, de nos ambitions. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils étaient fatigués d'être... Ils n'étaient plus satisfaits de l'endroit où ils étaient. Ils voulaient quelque chose de mieux. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de meilleur. Alléluia. Et je sais que chacun de nous... Chacun de nous a ce genre de projet. Quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus confortable. Amen. Et ils voulaient, ils voulaient une autre dimension de leur vie. Ils voulaient une autre dimension dans tous les domaines. C'est-à-dire que ici c'était le côté spirituel. Dans leur communion avec Dieu, ils voulaient une autre dimension. Dans, dans leur vie de tous les jours, ils voulaient une autre dimension. Parce que où on dort où on dort aussi est très important. Donc, il voulait une autre dimension. Alléluia. Il voulait une dimension meilleure, une dimension élevée. Il ne voulait pas reculer. Il voulait la grandeur. Alléluia. Et quand nous regardons ce passage, voici des étudiants de la Bible qui ont décidé, qui ont décidé un nouveau challenge dans leur vie. Ils ont décidé de mettre tout de leur côté pour voir la vision de Dieu, pour voir le plan de Dieu se, se, se réaliser dans leur vie. Et ils étaient à Bethel. Ils étaient au lieu... Ils, ils, ils étaient... Ils, ils étaient à Bethel et ils devaient aller au Jourdain. Ils étaient au lieu de la présence de Dieu, au lieu de la place de Dieu, parce que Bethel, c'est la porte du ciel. Alléluia. C'est là où on rencontre Dieu. Et, et, et ils, ils savent que quand on, rencontre le Seigneur, quand on rencontre le Seigneur, on ne reste pas stagnant. Avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on évolue. Avec Dieu, les, les, les, les projets réussissent. Alléluia. Avec Dieu, on fait des projets. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont invité l'homme de Dieu. Ils ont, ils ont invité la présence de Dieu. Ils ont, ils ont invité Dieu dans leur projet. Alléluia. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, viens avec nous, sois avec nous. Ils ont demandé au prophète de venir avec eux. Alléluia. C'est comme dans, dans Jean chapitre 2, où on dit Jésus était dans un mariage. Et c'est la, la preuve que quand Jésus est dans un mariage, quand Jésus est quelque part, quand il y a un besoin, quand il y a un besoin, Jésus a pourvu à ce besoin-là. Alléluia. Il est bon de marcher avec le Seigneur. Il est bon d'être toujours en unité avec le Seigneur dans tous nos projets, dans nos activités. Amen. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui accomplit. Alléluia. C'est Dieu. La Bible dit en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Dieu qui accomplit ce que nous faisons. Amen. Parce qu'on sait que derrière tout projet, il y a deux entités. Il y a soit Dieu qui nous mène à la réussite, ou il, y a, ou il y a le diable qui vient mettre des bâtons dans les roues, qui vient poser les embûches. Mais lorsque Dieu est là, la situation ne s'arrête, la situation ne se bloque jamais. Il peut y avoir des blocages, mais Dieu enlève les, les blocages. Il peut y avoir des obstacles, mais Dieu enlève les obstacles. Alléluia. La Bible dit ils ont emprunté, ils n'avaient même pas l'argent. Voici des gens qui ont soif de Dieu, qui aiment Dieu, qui consacrent leur vie à Dieu. Ils n'avaient même pas l'argent pour acheter une hache. La hache qu'ils ont utilisée ne leur appartenait même pas. Il dit, mon maître, ils ont dit, ah mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Il dit, il était emprunté. Amen. Et, ça veut dire qu'ils ont dû aller demander l'aide de quelqu'un. Amen. Je déclare ce soir, Dieu va mettre quelqu'un sur ta route pour t'aider. Dieu va mettre quelqu'un sur ta route pour accomplir ta destinée. Dieu va mettre quelqu'un sur ta route, toujours, au nom de Jésus-Christ. Dieu va te positionner des bienfaiteurs au nom de Jésus-Christ. Hein. Là où tu ne peux pas arriver, là où tu ne peux pas arriver seul, Dieu met des bienfaiteurs pour t'ouvrir le chemin au nom de Jésus-Christ. Hein. Alléluia. Donc, il dit l'homme de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas paniqué. Les, les fils des prophètes ont paniqué parce que la hache ne leur appartenait pas. Mais l'homme de Dieu n'a pas paniqué. Il a dit, où est-il tombé et lui montra la place alors élisée coupa un bois maintenant le miraculeux le miraculeux va s'accomplir amen devant devant la, la détermination des enfants de dieu devant la, la détermination des enfants de dieu avec l'invitation de la présence de dieu le miraculeux s'accomplit. Alléluia. Il a dit, où l'avez-vous mis? Où est-il tombé? Et voici les enfants de Dieu. Des, des étudiants. Ils, disent, ils ont montré l'endroit. Et Élisée a pris un bâton. Un bois. Alléluia. Un bois. Il a pris un morceau de bois et il jeta la même place. Et il fit surnager le fer. Il fit surnager le fer. Tout le monde sait que dans la loi physique, dans la loi naturelle, c'est vrai que le bois flotte, mais le fer ne peut pas flotter. Le fer ne peut pas flotter. Mais quand la main de Dieu se manifeste, c'est le surnaturel qui se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le surnaturel, si Le surnaturel. Si La main de Dieu arrête les lois naturelles. Au nom de Jésus-Christ. La détermination que nous avons en Dieu. Arrête, suspend les lois naturelles. Amen. Et nous savons ici, nous connaissons tout ce passage-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons tout ce passage. Et chacun de nous veut Bâtir quelque chose de nouveau Chacun d'entre nous A un projet qu'on a mis devant Dieu Chacun d'entre nous A une position Qu'on a mis devant Dieu Chacun d'entre nous a une promotion Chacun d'entre nous Que ce soit dans le ministère Que ce soit dans notre lieu de travail Que ce soit pour nos enfants Que ce soit même pour notre maison Chacun d'entre nous Veut que la tâche soit élargie Alléluia et ce soir, nous, nous voulons prier, nous voulons prier pour, pour les ministères. Amen. Pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour les ministères. Nous, nous allons demander que le Seigneur élargisse, élargisse, élargisse l'espace. Que le Seigneur multiplie les membres au nom de Jésus-Christ. Que le surnaturel se produise au nom de Jésus. Et nous voulons déclarer ce soir... Que tout dossier de nomination, tout dossier de promotion, tout dossier qui a été rangé, qui a été englouti dans le fond des tiroirs, au nom de Jésus Christ, par la croix de Jésus, par le bois de la croix de Jésus, que les dossiers sortent au nom de Jésus, que les dossiers de nomination sortent au nom de Jésus, que les dossiers de promotion sortent au nom de Jésus, tout dossier de construction de maison, tout dossier d'achat de maison, tout dossier de voyage qui est bloqué, au nom de Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus-Christ, hein, nous élevons notre bannière, la croix de Jésus, nous élevons notre hôtel que Dieu a planté, la croix de Jésus, sur tous les dossiers, sur tous les dossiers, au nom de Jésus-Christ, hein, sur tous les dossiers qui sont enfuis sur tous les dossiers qu'un être humain, Mets à cacher au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'éternel descende sur les mains méchantes qui ont caché les dossiers de nomination, qui ont caché les dossiers de promotion au nom de Jésus pour les consumer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous appelons le surnaturel à présent du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au nom de Jésus-Christ l'abondance financière au nom de Jésus-Christ. reposé que La Bible dit qu'ils sont allés emprunter au nom de Jésus. Nous bannissons au nom de l'endettement. Nous bannissons. Et la Bible dit que tu, n tu prêteras beaucoup de nations, tu n'en pointeras pas. Au nom de Jésus-Christ, nous bannissons l'endettement. Nous bannissons au nom de Jésus-Christ du nord, du sud, de l'est. Nous appelons l'abondance financière qui répond besoin de chacun au nom de Jésus, que ce soit au niveau de la santé, nous invoquons la croix de Jésus dans nos corps au nom de Jésus Christ. Hein, tout ce qui pourrait nous limiter, que, que ce soit la maladie, la douleur, tout ce qui pourrait faire obstacle là, à, la, à la réalisation des différents projets, au nom de Jésus Christ, j'appelle la croix de Jésus. La vie de Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les animaux pour un spectacle triomphant dès par la croix, au nom de Jésus che karabaka yabakori maka yekete pori maka yabakori bakaya bakuru sota le bosike yebapara maka ya hore basconta rabara maka ah raboseke yebakori ma oh raboseke yebakori ma oh au nom de Jésus-Christ alléluia quand nous voyons dans la bible il y a plusieurs passages de la bible où on parle du Jourdain amen le Jourdain c'est c'est c'est la frontière entre entre le, le désert et la terre promise, Alléluia, ils devaient passer la terre promise, Amen Alléluia, Dieu a fait passer, Dieu a fait traverser son serviteur, ses, ses enfants dans la terre promise au nom de Jésus-Christ. Hein. Je déclare ce soir que chacun traverse son jour au nom de Jésus, que chacun traverse son jour au nom de Jésus, que chacun passe à une autre dimension de sa vie spirituelle, que chacun passe à une autre dimension de sa relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus, que chacun passe à une autre dimension dans son ministère au nom de Jésus Christ et nous savons que c'est au niveau du Jourdain, que c'est au niveau du Jourdain que, euh, que Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Elie, je demande l'expansion, l'expansion l'expansion dans le monde spirituel L'expansion dans les mains physiques L'expansion dans le ministère Au nom de Jésus L'expansion de la communion avec Dieu le Père L'expansion de la communion avec Dieu le Fils L'expansion de nos relations Avec le Seigneur Au nom de Jésus L'expansion dans nos ministères Au nom de Jésus Christ La double portion La double portion Comme Élisée a reçu la double portion Au nom de Jésus Christ nous revêtu du manteau du Saint-Esprit. Le Joudin, c'est là où il y a transfert d'onction. C'est là où il y a transfert de puissance. Ah, repose Ce soir, nous sommes à dans Et nous recevons le transfert d'onction. Le transfert de puissance. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit si vous êtes dans Jean 1 verset 8. Au nom de Jésus. Yé que te pouri ma car, yé bakoro bo santa bakoro au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le changement de situation. Aujourd'hui, c'est le changement de dimension. Reposé que Hey, Quand Élisée suivait Élie, au nom de Jésus, était un seul serviteur. Mais après avoir traversé le Jourdain, après être arrivé dans le Jourdain, après avoir eu le transfert d'anxiété, au nom de Jésus, le reposé que, le que, que, l'ancienne nature des reste ça. Il, a, il a enlevé son manteau Il a déchiré son manteau Il a, porté, il a pris le manteau d'Elie Au nom de Jésus Christ Nous déchirons tout manteau Au Tout manteau de honte Tout manteau Au nom de Jésus Christ ça. Toute marque négative Au nom de Jésus Christ ça. Au nom de Jésus Et il a pris le manteau d'Elysée Il a pris le manteau de feu Il a pris le manteau de puissance Il a pris le manteau de miracle Et quand il devait retourner il a dit Où est l'éternel, le Dieu d'Elie Ce soir, Rabo Sekeye Bakonia, il a frappé les eaux du Jourdain et les Jourdains se sont. Fait... Le fleuve Joudain, les fleuves de Judée, les eaux se sont divisées et Elisée et, et, et, et est passée. Au nom de Jésus, nous déclarons, Repos Sakaya Babaramaka, Skende toute haute humilité, toute de trouble, Repos est divisée au nom de Jésus-Christ, Requete makaya Bakoya. Nous recevons du, du Seigneur Jésus-Christ le transfert d'onction, le transfert de puissance, le Saint-Esprit, Sheka quand nous lisons dans deux rois, dans deux rois, dans deux rois, chapitre 5, Élisée a dit à Naaman, Naaman était général de l'armée de Syrie, mais il y avait un mai dans sa vie. Alléluia, il était lépreux Il y avait un mai. Ce soir au nom de Jésus-Christ par Il lui a dit d'aller se plonger sept fois dans le Jourdain Et la Bible dit quand il est parti plonger dans Deux Rois chapitre 5 C'est long je ne vais pas lire cela Mais au verset 10 il a dit Élisée lui fit dire par un messager Va lave toi sept fois dans le Jourdain Et ta chair deviendra saine comme Et tu seras pur au nom de Jésus ce soir au nom de Jésus, nous demandons la guérison de toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'à cette époque la lèpre était une maladie incurable, hein? mais la puissance de Dieu a guéri cette maladie. Dieu a déposé sa puissance dans le Jourdain. Il a dit va, lave-toi cette fois dans le Jourdain et ta chèvre deviendra saine, tu seras pur. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit au verset 14 2 Rois 5. Il descendit alors, il se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui était dans le Jourdain, qui a guéri Naaman, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit purifie nos corps de toute maladie, de toute infimité, de toute maladie, de toute infimité, au nom de Jésus, que ce soit des maladies incurables, que ce soit des maladies de longue durée, de courte durée, des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies contagieuses, que Dieu est le même, Jésus est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Le Saint-Esprit est le même au nom de Jésus L'Esprit Dieu qui a guéri Naaman dans le Jourdain Nous localise au nom de Jésus Et nous ordonne à toute douleur dans nos corps De disparaître au nom de Jésus Naaman est devenu pur Alléluia Que toute impureté dans nos vies soit balayée par la puissance du Saint-Esprit Que tout ce qui est impur dans nos sangs Alléluia ce soir, quand je suis en train de méditer, le Seigneur m'a montré les scarifications qu'on qu fait sur le corps. Les scarifications, il y a des gens qui ont reçu des scarifications. Et c'était... Et, et ça dit qu'à l'époque, on faisait des scarifications. Et on met une poudre noire, vraiment. On ne on connaît, connaît pas la composition de cette poudre-là. Mais cette poudre-là touche le sang. Et la Bible dit que l'âme de l'homme est dans son sang. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur. Nos parents avaient fait ça pour protéger leurs enfants. C'est dans l'ignorance. Mais nous allons demander au Seigneur que le sang de chacun soit purifié. Toutes les personnes qui ont reçu des scarifications au nom de Jésus-Christ, que les sons soient purifiés, que les âmes soient purifiées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous demandons la transfusion sanguine ce soir. Repositive. Et que toute alliance à travers ces scarifications soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de purifier nos corps. Merci de purifier nos âmes. Merci de purifier nos cœurs. Tu enlevé le mais de sa vie. Tu le la honte de sa vie. La lèpre était la honte. Seigneur, tu enlevé la honte de sa vie. Tu enlevé le mais. Ah, au nom de Jésus-Christ. Il en est de même pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit... Avant de rentrer dans la terre promise, Josué et le peuple d'Israël ont dû traverser la mer rouge, le peuple Jourdain, pardon, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué Ça peut monter, ça peut descendre Alléluia Mais tu traverses le, le Jourdain au nom de Jésus Tu traverses le Jourdain au nom de Jésus Tu prends possession de la terre promise au nom de Jésus Tu prends possession de la terre promise au nom de Jésus Tu prends possession de ta terre promise au nom de Jésus Le Seigneur, où est nos pieds Au nom de Jésus-Christ c'est dans ce même Jourdain Quand nous allons dans Jean Non, Marc, chapitre 1 Marc, chapitre 1 Évangile de Marc, chapitre 1 Évangile de Marc, chapitre 1 Du verset 4 Du verset 4 Au verset 11 Je vais lire Marc, chapitre 1, du verset 4 au verset 11 Marc, chapitre 1, du verset 4 au verset 11 je vais lire Marc chapitre 1 du verset 4 au verset 11. La Bible dit, Jean parut, c'est Jean-Baptiste, Jean, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendit auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le Jourdain, le Jourdain, le Jourdain, c'est la démarcation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. C'est là où on dépose le vieil homme et on revêt le nouvel homme, le Saint-Esprit. On, on, se, on, on, on se revêt du Saint-Esprit. C'est là où on revêt l'homme nouveau qui a été créé en Jésus. Alléluia. La Bible dit au verset, au verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de... Bon, ça, c'est pas important. Au verset 7, il prêchait disant, Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est au Jourdain que, je, que Jean-Baptiste a fait cette déclaration. En ce temps-là, vint Jésus, verset 9. En ce temps-là, vint Jésus de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Au jour le d'un Saint-Esprit descend. Au Jourdain, un, le ciel s'ouvre. Au Jourdain, Dieu nous parle. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, est arrêté dans le Jourdain. Au nom de Jésus, nous recevons la présence du Saint-Esprit comme Élisée a reçu la double portion. Nous recevons le ciel ouvert. Dieu parle. Dieu parle à nos circonstances. Dieu parle à nos destinées. Dieu parle au nom de Jésus-Christ à nos ministères. Au nom de Jésus-Christ. À... Dieu te parle maintenant. Il y a des projets que tu as mis devant Dieu. Reçois la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu dit à toi, Dieu dit à chaque adoratrice ce soir, tu es sa fille bien-aimée, à chaque adorateur ce soir, tu es son fils bien-aimé, parce que tu viens dans sa présence, parce que tu prends de ton temps, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu es, tu es, tu es rentré dans les eaux du baptême, parce que tu t'es conformé au, au, au à la mort et à la résurrection de Jésus. Alléluia! Maintenant compose avec toi au nom de Jésus-Christ. Ikete koru makaya bakoro bosata. Rebosete rebakoro bosata na bakorya maka. Lebo santa na bakoro bosete rebakorya maka. Raba saka ya baba makasata. Oh Seigneur mon Dieu, c'est aujourd'hui que tu as investi Jésus-Christ de cet esprit et de feu. C'est aujourd'hui que tu as investi Jésus-Christ de cet esprit et de feu. Oh avons besoin du Saint-Esprit de feu. investissez nous du Saint-Esprit de feu. Fais descendre sur nous. Déverse sur nous ta présence. Déverse sur nous ta puissance. Déverse sur le Saint-Esprit. si que tes paramakon Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons arriver nulle part. pas Avant cet événement du Jourdain, Jésus n'a fait aucun miracle. De, de Avant cet événement du Jourdain, Jésus n'a fait aucun miracle. Mais après le Jourdain, rebossez-nous tes pas la vie de Jésus est une succession de miracles. Ce soir, je déclare au nom de Jésus une succession de miracles. Hein? Une succession de miracles. Hein? Seigneur, des déblocages inattendus. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Une, une, une, une, une, une, une, une succession de miracles au nom de Jésus-Christ. Hein, Seigneur, que les prodiges hein, ininterrompus, les prodiges ininterrompus, les prodiges ininterrompus. Nous sommes nous sommes là pour des signes et des prodiges hein, au nom de Jésus-Christ. Paramaka hein. par l'expérience du Jourdain. Yekete Koromo Santa Labakori Paramaka Maka par l'expérience du Jourdain au nom de Jésus-Christ, que possibles nous deviennent possible au nom de Jésus, que notre vie soit une vie de réalisation au nom de Jésus-Christ, comme Jésus qui a réussi sa mission sur terre, que notre vie, Seigneur, soit une vie réussie, Seigneur que nos ministères soient des ministères réussis au nom de Jésus-Christ, hein? et que tous les, tous les membres de nos églises, Seigneur, connaissent cette expérience de réussite au nom de Jésus, de transformation au nom de Jésus-Christ, hein? de guérison au nom de Jésus-Christ, hein? d'expansion de de au nom de Jésus, Seigneur, que tout dossier bloqué soit débloqué au nom de Jésus. « On y m'a ce qu'il y a des papas à ma Seigneur, tout ce qu'on ne mérite pas, Seigneur, que les hommes nous donnent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, la vie d'Élysée n'a plus jamais été la même après l'expérience du Jourdain, la vie de Jésus n'a plus jamais été la même après l'espérance du Jourdain. La vie de Naaman n'a plus jamais été la même après l'expérience du Jourdain. Je déclare ce soir, dans la vie de ma soeur, de mon frère, oh, ta vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, le Dieu qui qui qui répond au Jourdain, le Dieu qui répond au Jourdain répond pour nous. Au nom de Jésus, le Dieu qui se manifeste au aujourd'hui se manifeste pour nous. Au nom de Jésus, il est le Dieu qui a séparé les eaux du Jourdain dans Josué pour que son peuple passe c'est pas toute haut toute eau de blocage devant nous, au nom de Jésus-Christ, que toutes les eaux se Sèche au nom de Jésus. Que les hommes maléfiques s'assèchent. Au nom de Jésus. Que toute eau qui n'est pas de Dieu de, de le Père, Dieu le Fils, Dieu le Seigneur, esprit soit consumée par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Yekete Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu. Nous voulons te bénir merci Seigneur pour l'expérience merci pour l'expérience du Jourdain au nom de Jésus, merci pour le Dieu qui répond au Jourdain oh c'est toi qui as parlé depuis le ciel Tu as dit celui-ci est mon fils bien-aimé Seigneur parle pour nous au nom de Jésus Christ que tous nos dossiers que tout ce dont les hommes nous ont privés Seigneur nous soit restitués restaurés parce que par les eaux du Jourdain, la peau de Naaman a été restituée. La Bible dit que la peau est devenue sa peau, est devenue saine. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui nous revient par droit divin, nous soit restitué au nom de Jésus. Comme la sudamite qui est partie dans un pays étranger après sept ans, sept ans de famine, qu'elle est revenue, on lui avait volé ses biens. Seigneur, le roi a dit de restituer tout. Au nom de Jésus, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs sur nos vies. Tu es le roi des rois, le Seigneur des sur nos vies. Seigneur, tu ordonnes à toute entité spirituelle, à toute personne physique, à la terre, à la terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à l'atmosphère, tout ce qui nous appartient par droit divin, qui n'est pas à notre portée de nous relocaliser au nom de Jésus-Christ. repose que yebakori makaya. que yebakori makaya bakori maka. La bose que Seigneur, nous avons remarqué que ce que quelqu'un rentre avec dans les eaux il ne sort pas avec ça Seigneur, Nama rentre dans les eaux il n'est pas sorti avec la lèpre au nom de Jésus Christ Élisée est rentré dans les eaux il est ressorti avec la double portion Seigneur, au nom de Jésus tout ce qui nous poursuit de négatif reste dans les eaux, comme la lèpe est restée dans le Jourdain, reste dans le Jourdain, au nom de Jésus-Christ, au Raba tout ce qui de négatif nous poursuit, tout ce qui de négatif est sur nous, au nom de Jésus-Christ au oh, nom de Jésus-Christ, au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui aggrave les affaires, tout ce qui allonge la distance, au nom de Jésus, reste dans le nom du Jourdain repose Sakayabako Rabakoriamaka, Seigneur, ce n'est bénédiction qui s'unage, au nom de Jésus. C'est la promotion de ma soeur, de mon frère. C'est la nomination de ma soeur, de mon frère. C'est l'expansion de mon frère, de ma soeur. C'est l'expansion de notre ministère au nom qui, qui, qui, qui surnage. Au nom de Jésus. L'endettement, la pénurie financière, les, les, les suffisances financières restent dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'abondance financière. Qui suit c'est la bonne santé qui suit au nom de Jésus. Ah, Robo Soto, quel que soit le dossier, le dossier suit le dossier sort au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va pousser ceux qui doivent nommer, ceux qui doivent donner la promotion au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, va tout arranger pour l'expansion. Il va mettre tout ce qu'il faut. Il va ajuster. Il va faire un réaménagement pour l'expansion. Au nom de Jésus. Rebo, dans le ministère. L'expansion dans ce monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus est rentré dans l'eau, il est sorti avec la présence de la puissance de l'esprit, la présence de Esprit »« sous forme d'une colonne, avec la voix de Dieu, la voix d'approbation, la voix d'approbation, Dieu qui donne son approbation pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est nous recevons l'approbation divine. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. C'est toi qui as le dernier mot Repose La L'approbation divine La faveur divine L'intervention divine La gloire divine La main de Dieu Seigneur à partir de ce soir Par l'expérience du Jourdain Nos vies ne sont plus jamais la même Au nom de Jésus Je reçois cela pour mes frères et soeurs Je reçois cela pour moi-même Au nom de Jésus Nos ministères sont plus jamais les mêmes la communion avec dieu sera plus jamais la même au nom de jésus pour les le et tout dossier injustement retenu kaya bakaya nous cassons cette prison maléfique nous cassons cette prison maléfique nous cassons cette injustice Nous détruisons toute frustration dans nos vies. Au nom de Jésus. Je loins Satan de nos vies. Au nom de Jésus. Je dis à rien de nous. À rien de nos dossiers. À rien de nos projets. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oshé au loin. baba, O, Auché, au loin. Boa Dube, baba. Merci, mon Seigneur. Merci, Jésus. Oh. Merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh. Nous te disons merci. Nous te disons merci, oh, nous te disons merci. Merci, Shaddai, merci, Adonai, merci, Elohim. Nous te disons merci, alléluia. Le Jourdain, c'est la démarcation. Entre une situation antérieure négative et une situation postérieure positive. Au nom de Jésus-Christ, Traverse ton jourdain, au nom de Jésus Christ, sors de ton jourdain en bonne santé, sors de ton jourdain, Revêt-tu de la puissance de Dieu, au nom de Jésus, sois béni, béni, béni, béni, béni, bonne nuit à chacune de nous, bonne nuit à chacun de nous, au nom de Jésus, je vous aime de l'amour de Jésus, à demain.